Salut à tous, c'est Tipsiron et aujourd'hui je suis là pour vous annoncer le lancement et pour vous expliquer un petit peu les règles du type 0.3k Recruitment Challenge étant donné le, le nombre de demandes assez énormes qu'on a reçu pour le faire donc qu'est-ce que c'est qu'un Recruitment Challenge pour ceux qui ne savent pas c'est une espèce de concours pour entrer dans une team alors c'est parti on commence donc le concours est ouvert au trickshotter et aux snipers sur Xbox 360 seulement pas de Playstation ni rien euh, pas de PC non plus euh, 3 et je dis bien 3... Euh pas plus, pas moins, de vos meilleurs clips doivent être présentés. Alors, il y a deux clips qui peuvent être euh, anciens, qui peuvent traîner dans vos studios depuis longtemps euh, et qui peuvent euh, avoir été rentrés n'importe quand, alors que le troisième clip, il doit être réalisé dans les 7 semaines... dans le, Enfin, durant la période du recrutement challenge, quoi, avec la marque de clan TZDRC, tips recrutement challenge, obligatoirement. Tous vos clips doivent être sur euh, Modern Warfare 3 ou Black Ops 2. Donc, euh, pas de Ghost, pas de MW2, ni rien... Vous pouvez mettre un clip de MW3, mais c'est surtout du Black Ops 2 si vous avez, si vous voulez avoir plus de chances de rentrer. C'est surtout du Black Ops 2, donc euh, vous avez trois solutions pour vos clips. Alors, soit vous les publiez euh, en public ou en non-répertorié sur YouTube. Si vous n'avez pas de chaîne YouTube, vous pouvez soit demander à un pote qui en a une, soit en créer une juste pour ça. Comme vous voulez. Dans ce cas-là, vous nous envoyez le lien de votre vidéo soit par mail à thetipsclan@gmail.com, soit par message privé, soit par ce que vous voulez, Skype, Xbox. Vous pouvez réaliser une vidéo par clip pour regrouper les trois clips dans une seule vidéo, ce serait plus pratique et surtout vous indiquez bien dans le titre de la vidéo votre nom, c'est-à-dire le gamer tag que vous avez ou que vous aimeriez avoir en tant que tips. Soit vous pouvez directement nous envoyer vos clips par Skype, par mail, par Mega, ce que vous voulez. Vous pouvez nous demander hein, par message privé, on vous donnera euh, les Skype et tout, les Facebook. Si vous n'avez aucun moyen d'enregistrer votre clip, vous pouvez nous contacter directement sur la Xbox à Tips Iron ou à d'autres membres de la team, mais moi ce serait euh, plus pratique. Pour que nous nous chargeons d'enregistrer tous vos clips, bien évidemment on ne veut pas de triche, on ne veut pas de setup, hein, Ça, euh, pas besoin de le préciser. Euh, tous vos clips doivent impérativement être en HD, c'est-à-dire en 720p ou en 1080p et surtout en 60fps et non en 30. C'est simplement pour, euh, si jamais on réalise un montage, un introducing avec vos clips, il faut que ce soit de la HD surtout qui y ait assez de FPS pour faire des ralentis et tout ça. Euh, les, éditeurs, les éditeurs comprendront. Donc si vous pouvez, pas rec euh, en HD 60fps, vous pouvez nous contacter encore une fois qu'on le fasse à votre place. Oh là là, oui, aussi une petite astuce en général pour être qu'en 60 fps à la place de 30, euh, vous passez votre Xbox en 720p au lieu de 1080 et normalement ça marche. Le recrutement challenge démarre lors de l'upload de cette vidéo, c'est-à-dire euh, le 9 juillet, et se termine le 28 août, date après laquelle aucun clip ne sera accepté, je dis bien aucun. Donc pourquoi on vous laisse autant de temps, euh, à la base ça devait durer 2-3 euh, semaines maximum, euh, une semaine même. Mais donc euh, on s'est rendu compte que bah, c'est les grandes vacances et qu'il y a des gens qui sont pas forcément là. Donc ce serait bête que des gens qui attendent depuis longtemps ce challenge rentrent et, et voient que c'est terminé, qu'ils sont pas pu le faire parce qu'ils étaient euh, en vacances. Donc voilà, 28 août, euh, un peu avant la rentrée. Donc le nombre de gagnants, il n'est pas encore défini, ça dépendra des clips, euh, de ce qu'on veut... Etc. Votre gamer Gamertag devra être changé dans les jours qui suivent votre recrutement, donc euh, préparez-vous, hein, on on... il ne faut pas qu'on attende euh, un mois. Voilà, si vous avez d'autres questions ou des problèmes, vous pouvez nous contacter par Facebook, sur euh, le Facebook de la team, par mail, ou sur l'Xbox directement, par Skype, par message privé, par ce que vous voulez. Euh, voilà, bah bonne chance à tous. Hein. Euh... Que dire de plus bah, je, connais, je connais déjà quelques personnes qui vont participer à ce recrutement de challenge. J'espère qu'on recevra des beaux clips. On fera peut-être un, un edit avec Wempy avec les meilleurs clips. On fera vos introductions et bah voilà. Bonne chance à tous. J'espère que vous allez gérer et que le meilleur gagne. Allez, salut tout le monde